Bonjour tout le monde et euh, merci pour votre présence. Donc, euh, je suis très heureuse et honorée de pouvoir vous présenter cette conférence qui porte sur les communications inter-microservices avec GRPC. Euh, J'espère que vous vous portez tous bien ainsi que vos proches. Alors, je m'appelle Danielle Kayumbi, bon coto. Euh, je suis ingénieure en informatique depuis 11 ans. Et actuellement, j'occupe le poste de CTO au sein de mon entreprise Deka wave Technologies. Elle est spécialisée dans les solutions d'émargement dématérialisées dé dé pour les universités. Alors, juste une petite question avant de commencer. Depuis ce matin, combien de temps avez-vous passé sur votre smartphone Une heure Trois heures peut-être Ou bien plus alors, vous savez, aujourd'hui, avec le télétravail, les euh, objets connectés, la domotique, les réseaux sociaux, ces services sont souvent accessibles directement euh, sur notre smartphone. Et les interactions se font donc de plus en plus à distance. Ici, l'accès à l'information est instantané et les moyens de communication sont démultipliés, ce qui facilite donc les échanges au quotidien. Ceci est donc possible grâce aux nouvelles technologies telles que le cloud computing, le big data, l'intelligence artificielle, et en particulier les API. Ce, selon une récente étude, les API représentent aujourd'hui plus de 83% du trafic du web. On peut donc dire qu'elles représentent quasiment l'ensemble du trafic du web. C'est donc Très important. Dans ce cas, donc, les API jouent un rôle très, très important au niveau de l'économie numérique. En effet, elles permettent de créer des connexions presque essentielles entre les entreprises. Euh, si nous prenons le, le cas des GAFAM, Google, Facebook, Amazon, Apple, aujourd'hui, ce, ce sont les principaux acteurs de la network economy, principalement parce qu'ils ont su tirer profit des avantages donc, des API. Pour illustrer ce, ce propos, sur cette slide, vous voyez en, 2000, en 2008, le top 10 des entreprises mondiales était constitué principalement des entreprises pétrolières. Et en 2018, et c'est valable encore aujourd'hui, ce top 10 a totalement basculé et on retrouve uniquement les entreprises IT, notamment les GAFAM et Donc, pour illustrer la révolution euh, industrielle numérique, qui est de manière euh, qui est très exponentielle. Voilà. La plupart des entreprises donc euh, suivent ce modèle, ce business model d'exploitation de données. Donc euh, là, ici, ils sont en quête de performance et d'agilité, et le, le but donc de, de ces entreprises, c'est de répondre le plus rapidement possible aux besoins des clients. Pour cela, au fil des années. On est parti donc d'une architecture centralisée avec les mainframes vers une architecture non distribuée reposant sur des microservices. On gagne donc en scalabilité, flexibilité, disponibilité. En effet, les microservices nous permettent de découper de manière plus fine notre application. Ici, j'ai un exemple de système distribué avec une application de gestion de courses BTC. J'ai euh, plusieurs clients, le navigateur web, le, les partenaires externes, l'application mobile, qui vont tous communiquer avec le système via des API REST, notamment pour récupérer les informations sur le passager, le conducteur ou encore le statut du voyage. On peut également imaginer que ces microservices peuvent eux aussi interagir avec d'autres microservices notamment pour récupérer les informations sur la facturation, le paiement ou l'envoi de notifications. Donc, plus le nombre de microservices euh, augmente, plus les interactions également euh, deviennent conséquentes et en général de manière quasi proportionnelle. Ceci donc peut amener à un gros nuage d'interactions, comme vous le voyez sur cette slide. À gauche, on a l'architecture d'Amazon avec l'ensemble des interactions de ces microservices, et à droite, celle de Netflix. Ici, chaque point du nuage représente un microservice, et l'ensemble des lignes représente donc les interactions entre ces microservices. Le problème, c'est que plus on a d'interactions, plus ce nuage euh, grossit, devient conséquent, et ce qui peut donc amener à l'étoile de la mort, euh, comme dans Star Wars, encore appelé Death Star. Le problème, c'est que si un microservice a un problème de latence, alors l'ensemble du système peut en être impacté. Nous voyons donc que la performance est un enjeu très important, pour garantir un système optimal. Alors je vais prendre juste l'exemple de Netflix. Aujourd'hui, euh, il arrive à répondre en quelques secondes à ses 200 millions d'abonnés euh, via ses 700 microservices. C'est incroyable, c'est une performance euh, euh, magnifique. <rire> Et donc le problème ou la problématique, c'est de savoir comment on peut faire pour arriver à cet objectif. Donc, en termes de design d'API, quels sont les styles architecturaux qui vont nous permettre de répondre à cette problématique de performance Donc, le but, c'est de réduire le temps de transfert des données sur le réseau et également de réduire le coût du parsing, notamment en termes de sérialisation et de désérialisation. Pour cela, nous avons donc deux styles architecturaux très populaires, euh, REST et GraphQL. Commençons donc par REST. REST, euh, nous l'implémentons tous dans nos applications. Il est très populaire, il n'est plus à présenter. Il a été introduit en 2000 par Roy Fielding. Il est euh, supporté par la plupart des frameworks et des plateformes. Cependant, Reste euh, à quelques limites, notamment sur euh, la performance. Vous savez, une API REST retourne donc, euh, la ressource, la représentation de la ressource au client. Le, on a toujours une structure fixe des données. Le résultat n'est pas prédictif. Donc, ça signifie que le client ne peut pas euh, requêter les données dont il a besoin. Ce qui peut donc induire à de l'overfetching ou de l'underfetching. Overfetching, pour rappel, c'est lorsque le serveur retourne plus de résultats que nécessaire, et l'underfetching, c'est lorsqu'il en retourne moins. Et dans ce cas, on est souvent amené à faire plus de requêtes, de, des requêtes supplémentaires pour euh, obtenir le résultat final. En plus de cela, on a également euh, le problème de la transmission des données sur le réseau. En général, avec REST, on, on sérialise des messages au format JSON. Donc, le problème, c'est que si la taille, du, la taille du message est conséquente, il prendra plus, le message prendra plus de temps à être transféré on peut avoir des goulots d'étranglement et en plus, le coût de sérialisation et de désérialisation n'est pas négligeable parce que ces opérations sont souvent assez gourmandes en termes d'utilisation de, de ressources euh, processeurs. Alors, au vu donc de ces limites, est-ce que GraphQL est plus adapté que REST euh, Pour rappel, GraphQL, c'est donc un langage de requête pour les API publié en 2015 par Google. L'avantage, c'est qu'il permet d'avoir des résultats prédictifs. Donc ici, le, le, le client va euh, requêter euh, les données uniquement les données dont il a besoin. Rien de plus, rien de moins. Si on compare donc à REST, dans le cas de l'overfetching, de l'underfetching, le client n'aura plus besoin d'effectuer de, N requêtes pour obtenir son résultat. Mais malgré cela, le problème de transfert demeure. C'est-à-dire qu'on aura toujours des, des problèmes au niveau du temps de, de, de transfert du message. On peut avoir des goulots d'étranglement, comme on l'a vu. Il faut résoudre cette problématique pour optimiser donc, euh, la latence du système. Alors, Au vu donc de cette analyse, est-ce qu'il existe une solution qui permette de répondre à cette problématique oui, elle existe, elle existe bien. Il s'agit de GRPC pour Google Procedure Remote Call. Google, euh, GRPC, pardon, a été initié, donc... Euh, bon, initié, oui, on peut dire, mais initialement, il s'appelait Stabi. Stabi, c'est un framework open source euh, créé par Google en interne pour la communication euh, entre ses microservices. Euh, ensuite, donc, Google a décidé en mars 2015 de publier ce projet open source, ce qui a donc donné GRPC. GRPC, c'est donc un framework open source RPC basé sur HTTP2 et qui utilise également protocol buffers pour euh, la sérialisation au format binaire. Les... Nous allons voir quelques caractéristiques principales de gRPC. La première donc c'est le remote procedure call. C'est-à-dire que le client va effectuer des appeler une fonction du serveur distant comme s'il était euh, comme exécutait en local. Pour illustrer le workflow du RPC, ici vous avez un exemple où euh, on a un client en Java et un serveur en PHP. Bon, le client va faire une requête sur le serveur, notamment pour, pour récupérer le carré d'un nombre. Voilà, c'est un exemple très simple. Donc, le client va donc euh, transmettre les paramètres au serveur en passant par un stop. Un stop, c'est une procédure locale qui permet de faire dans, la sérialisation ou de la désérialisation. Ensuite, donc, le message encodé est transféré au serveur en passant donc, par euh, un protocole de de transfert, enfin, en passant par un protocole tel que HTTP, un protocole de transport tel que HTTP. Le résultat est ensuite récupéré par le serveur, pardon, pas le résultat, mais le message encodé récupéré par le serveur qui le désérialise. La requête est traitée et le résultat est retourné au client dans le sens inverse. Et là, le, le stub du client désérialise le résultat et le retourne au client de manière transparente. Avec GRPC, donc, le stub, ici, sera euh, représenté par Protocol Buffers. La deuxième caractéristique, c'est le streaming bidirectionnel grâce à HTTP2. Donc, si on reprend notre exemple, ici, au niveau de, du transport, on utilise HTTP1. Euh, le problème, c'est qu'on ne peut traiter qu'une requête à la fois. Avec HTTP2, le client et le serveur peuvent envoyer donc simultanément plusieurs requêtes et plusieurs réponses, peu importe l'ordre. De ce fait, donc, on arrive à une communication bidirectionnelle, ce qui permet de traiter beaucoup plus de requêtes. Et avec gRPC, on peut facilement atteindre des milliards de requêtes par seconde. La dernière caractéristique, c'est la sérialisation binaire avec protocol buffers. Le protocole Buffer, c'est un mécanisme de sérialisation créé par Google qui permet donc de sérialiser les messages, notamment au format binaire. L'avantage du, du message binaire, c'est qu'il est plus léger à transférer sur le réseau. Dans certains cas d'appels gRPC, on arrive à un différentiel de 30% avec un message JSON. Ça permet, en plus, d'avoir la capacité de transférer beaucoup plus de messages. Deuxièmement, avec Protocol Buffers, euh, on a ce qu'on appelle un, un IDL, enfin, un service de, de... un langage de description de service, un petit peu comme WSDL avec SOAP. Sur cette slide, vous voyez un exemple de fichier Proto dans lequel, donc, je définis mon service les paramètres de requête et de réponse. Donc, le fichier proto, sur la première ligne, vous pouvez voir la syntaxe. La syntaxe, on précise dans proto 3 pour indiquer à protocole buffer de générer les classes correspondantes à ce service et à ses paramètres en langage PHP, parce qu'il supporte plusieurs langages. Sur la deuxième ligne, on définit le package. Euh, qui va nous permettre de rajouter automatiquement le namespace dans le fichier généré. Et l'option ici PHP Generic Services permet de créer une interface plutôt qu'une classe finale notamment pour notre service. Ici donc on définit le service proprement dit qui contient une méthode getSpeaker et qui prend en paramètre une instance de SpeakerRequest et qui nous retourne un SpeakerReply. Donc, juste pour définir le contexte, dans ce fichier en fait, je définis euh, voilà, un service qui me permet donc de gérer euh, des speakers. Donc pour le get speak, pour le speaker request et speaker reply, on définit les attributs et vous pouvez remarquer. Euh, l'affectation de valeur. En fait, ce n'est pas la valeur de l'attribut, mais plutôt le tag qui permettra d'identifier de manière unique le, le champ dans la sérialisation par protocole buffer. Une fois donc le proto défini, on génère les classes via le compiler. Et ici, vous avez un exemple de classe générée, notamment l'interface qui correspond à notre service et qui contient bien la méthode « getSpeaker ». Et puis, on remarque aussi la présence du namespace. Cette interface sera implémentée par notre service proprement dit. Et en fait, ensuite, on a le « SpeakerRequest » qui est une classe toujours autogénérée et qui contient donc les attributs, le constructeur, le getter, le setter, tous autogénérés. L'avantage ici, c'est qu'on va euh, bah, se focaliser vraiment sur le, comment dire, le cœur du... Du, le service qui va faire le, la requête en base de données ou des appels, d'autres appels à d'autres microservices, on ne gère pas tout ce qui est définition des classes, des réalisations en protocole buffers, on le fait à notre place. Ok. Donc, maintenant, nous avons vu un peu les fondamentaux de gRPC et euh, il sera intéressant de voir comment nous, pourrons, nous pouvons l'implémenter euh, dans notre projet euh, PHP. Alors, la première chose à faire pour pouvoir euh, profiter donc, de GRPC dans, dans un projet PHP, c'est d'installer l'extension C, c euh, GRPC, donc pour euh, PHP. Euh, elle est compatible à partir de la version 7.0. Vous avez également le package PHP, mais moi, je vous conseille d'utiliser l'extension vu qu'elle est de bas niveau pour profiter de la vitesse d'exécution. Ensuite, il vous faut définir, donc, enfin, installer la librairie via Composer, euh, Protocol Buffers dans votre projet. Donc, vous pourrez voir ce GitHub, le code source, pour euh, visualiser un peu les, les différentes méthodes de sérialisation. Et enfin, enfin, enfin, ensuite, on va définir notre fichier Proto. Euh, comme nous l'avons vu précédemment, on définit le service, les requêtes, la, la, la réponse. Et une fois cela fait, on va donc exécuter la, la commande, le compiler, qui va générer donc les classes euh, correspondantes à cette, euh, à cette définition. Donc, comme nous l'avons vu, on a l'interface, on a le, la requête, on a également la réponse. Donc, ensuite, il faut, côté serveur, créer le service qui va donc implémenter l'interface et faire donc les récupérer les données et, et retourner et retourner au client ici vous avez donc le service du serveur qui implémente l'interface et on voit qu'il définit bien la fonction get speaker en prenant en paramètre speaker request ici euh, à partir du speaker request, on récupère l'ID du speaker, on fait la recherche en base de données. En instance, si un speaker reply, on le populate et on retourne donc, euh, cette instance. Et côté client, on va faire un peu, à peu près la même chose. On crée donc une fonction qui prend en paramètre donc, le speaker request, qui va faire l'appel au serveur et retourner le résultat, en fait, comme si on était resté euh, sur le, la même machine. Et enfin, donc, on peut tester la requête et, voilà, et profiter donc, des performances de GRPC. OK. Une fois donc, cette implémentation réussie, il serait intéressant donc, de comparer une API REST avec donc, notre API GRPC dans le même contexte. Euh, pour cela, je vais reprendre l'exemple du début. Voilà, on a le client et le serveur. Euh, le client va faire une requête pour récupérer le carré d'un nombre. Oui, c'est un exemple très simple, mais je, je le trouve très illustratif. Allons-y. Bon. Le contexte du test de charge, c'est de, de pouvoir consommer le maximum de requêtes. On va définir, enfin, le but, c'est d'avoir 1000 requêtes sur une période d'une minute avec euh, 100 utilisateurs ou virtual users en parallèle et le serveur et le client sont exécutés, tournent sur la même machine. Le test de charge don, donne euh, les résultats suivants. Premièrement, on a le temps de réponse. On voit bien que euh, GRPC associé à HTTP2 permet d'avoir des temps de réponse euh, Beaucoup plus, euh, euh, comment dire, beaucoup plus performant, oui. des temps de réponse plus bas voilà, que ceux de l'API euh, enfin, définie en REST. Bon, ici, par exemple, on a 90% d'utilisateurs qui ont un temps de réponse dans ce contexte de test de charge euh, à peu près à une seconde, tandis que l'API REST nous retourne des, des temps de réponse à 6 secondes. Au niveau du débit, on voit bien que GRPC avec HTTP2 permet de prêter plus de requêtes, dix fois plus de requêtes que l'API reste. Ça montre donc à peu près les performances donc, de ce framework. Certes, cet exemple est assez simple, mais ces résultats sont également valables pour une architecture assez complexe. On le verra tout à l'heure. Alors, les forces de GRPC, on a bien... Le fait qu'il soit open source, vous pouvez contribuer au projet afin de l'améliorer. Vous avez donc la performance, la haute performance, notamment grâce au streaming bidirectionnel. On arrive donc à, avoir des, à manipuler des messages plus légers, notamment avec la sérialisation binaire. Et on a euh, l'interopérabilité, notamment parce qu'il est agnostique du langage de programmation euh, de, la, de la plateforme, de l'environnement. Cependant, on a quelques limites, notamment sur l'implémentation PHP. Euh, premièrement, les champs, ne, dans certains cas, ne sont pas euh, systématiquement traités par le « garbage collector not », euh, notamment en termes de, dans le cas d'un « cycle reference ». Ensuite, euh, avec l'extension C, on n'a pas les messages de débug dans les logs. Bon, ça peut être problématique, mais euh, ce n'est pas très bloquant. Et puis, la machine HHVM n'a pas été testée avec l'extension C. Cependant, euh, toutefois, il voilà, ne faut, faut, faut pas appréhender de faire une migration en gRPC au vu de ses limites parce que il reste comme, ses forces restent quand même assez conséquentes. Euh, en plus de cela, on a une communauté assez forte, réactive. La documentation est régulièrement mise à jour. Et on a des releases euh, toutes les six semaines avec une visibilité sur un an. Alors maintenant, nous allons voir un exemple de, de projet euh, populaire qui implémente GRPC, qui a implémenté GRPC. C'est donc l'exemple de Netflix, notamment avec la partie euh, Netflix Play API. Il y a deux, trois ans, ils ont fait la migration donc, de leur API REST euh, vers GRPC, ce qui leur a permis donc, de pouvoir consommer, enfin, de pouvoir euh, traiter des centaines de millions de requêtes par seconde. Alors, comment... Euh, pourquoi En fait, le but, c'était d'améliorer la latence et la productivité des développeurs. En fait, à l'origine, ils avaient un système en interne euh, qui leur permettait justement d'améliorer de, de, les perfs, notamment en termes de latence, mais ils se trouvaient assez limités. Le, surtout lorsque le nombre de microservices devenait de plus en plus important. Donc, ici, vous avez l'illustration le, de leur architecture précédente, on a plusieurs devices qui vont se connecter au proxy qui va, qui va lui interagir avec les microservices. Donc, on est très simple. Et donc, qu'est-ce que Tim Bozoff nous dit uh, Tim Bozoff c'est le directeur de la plateforme Engineering chez Netflix. Il nous dit, « The things that we cared about the most were the architectural understanding in In the ideal proto that is packaged as a part of gRPC and the code generation that is derived from that proto. Donc, en gros, la génération de code euh, apporté par gRPC en plus de la performance était également un point euh, qui a joué dans le choix de technologies lors de leur migration. Donc, au final, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont découpé un peu plus finement leur système. On a beaucoup, enfin, des microservices euh, par domaine fonctionnel. Et ils profitent du streaming bidirectionnel, ce qui permet donc de traiter beaucoup, beaucoup plus de requêtes. Et donc, après cette migration, Tim Bozart, qu'est-ce qu'il nous dit ?« We've seen an incredible reduction for gRPC-oriented services ». Pour 99% des utilisateurs, ils ont eu un temps, enfin une latence drastiquement réduite. Et donc, euh, grâce à GRPC. Et euh, l'un de leurs seniors développeurs, euh, du point de vue de développeur, euh, dis, euh, disait que euh, le fait d'avoir adopté GRPC les a confortés dans, dans leur... Euh, choix de solution puisqu'aujourd'hui, il est largement utilisé dans plusieurs projets. Okay. D'autres projets également utilisent euh, enfin implémentent GRPC Google puisqu'il a créé Cisco CoreOS. En France, on a la marketplace VP et également dans mon entreprise DKW Technologies, nous l'avons implémenté notamment pour la communication entre la brique fonctionnelle des étudiants et des absences justifiées. Et ben je, je personnellement, je vous le recommande. Cependant, il faut faire attention parce que la migration GRPC dans votre projet va dépendre de vos objectifs. En effet, vous pouvez avoir des attentes sur la latence, la scalabilité, euh, l'observabilité, euh, la simplicité, la productivité. Voilà. Tout va un peu dépendre de, de vos objectifs. En général, pour définir les objectifs, on se base sur les service levels pour définir les engagements qu'on va prendre auprès du métier, les objectifs pour les atteindre et les métriques qu'on va mettre en place pour mesurer ces objectifs. Bon. Imaginons que votre SLO soit le suivant. 99 des requêtes doivent être traitées en moins de 100 millisecondes. OK. Au bout d'un certain moment, on remarque qu'on arrive à une limite, on n'arrive plus à respecter ce contrat de 100 millisecondes. Alors, peut-être qu'on a optimisé le microservice, on a fait tous les efforts possibles. Quelles peuvent-en être les, euh, les causes, les raisons possibles Premièrement, peut-être le nombre d'utilisateurs maximum a été atteint. C'est plutôt une bonne chose parce que ça prouve que votre application a du succès. Bon, cependant, la, la charge ne tient pas. Bon. On peut avoir des problèmes d'infrastructure, d'infrastructure qui n'est pas scale-up, notamment sur le nombre d'instances, le, le CPU, voilà. c'est une piste. On peut avoir également la perte de données au niveau de la transmission des messages entre les microservices. Et là, donc, GRPC va jouer un très grand rôle. Le but ici, c'est... Pas le but, en fait, vous arrivez à un plafond de verre que vous n'arrivez pas à atteindre. Vous n'arrivez pas à le briser. Et le but, donc, c'est de passer outre et justement, GRPC va vous aider dans ce cas et il va vous aider au-delà en dépassant les objectifs visés. Voilà. C'est votre âme fatale pour ce cas. OK. On a donc ce cas d'usage, mais on a aussi également des systèmes qui n'ont pas forcément besoin de faible latence. Euh, par exemple, vous avez euh, un système, la, fin, la, la, comment dire, pardon, le temps de réponse est acceptable et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 100, 100 millions de requêtes par seconde. Vos 10 requêtes par seconde sont suffisantes. Dans ce cas, si vous avez des problèmes de performance, peut-être faudrait-il regarder un peu plus au niveau du microservice donc, euh, les, les process inhérents à votre microservice, comment l'optimiser. On a quelques pistes, notamment sur le cache. On peut mettre des, des données en cache, des réponses en cache. On peut utiliser un serveur Redis par exemple. On peut euh, profiter donc, du, de l'OPCache euh, préloading depuis PHP 7.4 pour charger des fonctions dans la mémoire, afin d'améliorer la vitesse d'exécution. On a donc les messages asynchrones. Si vous avez un traitement assez lent, vous pouvez découper une partie de, du traitement, l'envoyer dans une queue AMQP qui sera consommée par un consommateur. On peut également détecter les goulots d'étranglement dans le code en faisant du code tracine via des outils tels que Blackfire. Voilà. Donc, nous sommes donc arrivés au terme de cette conférence. Euh, j'espère je, vous avoir donné des éléments essentiels qui vous permettront de faire de la migration GRPC dans vos projets ou bien de, de l'implémenter. Et pour ceux qui, qui l'ont déjà utilisé, j'espère vous avoir apporté de, de la matière pour consolider un peu plus vos connaissances. Donc, les exemples de codes que je vous ai illustrés, que je vous ai présentés, sont disponibles sur mon repository euh, GitHub, vous pouvez voir. Et voilà, je serai ravie de répondre à vos questions et d'échanger avec vous en, en cas de, de questions. Voilà. Donc, merci infiniment euh, de ma, pour votre attention. Merci à la FUP. Euh, merci à Frédéric. <rire> merci à, aussi à mon mari et mon fils aîné qui sont présents aujourd'hui. Et voilà, je suis très contente et j'espère que vous avez aimé. Voilà. Merci. Euh, tu peux rester là. Euh, Quelqu'un a posé une question sans troller, euh, pourquoi rester les plus populaires que GRPC Est-ce qu'on peut répondre à cette question euh... Pourquoi REST est plus populaire que GRPC eh bien Déjà, REST a été introduit, comme je l'ai dit, en 2000. Bon, il est beaucoup plus, euh, plus ancien. GRPC, on ne va pas dire qu'il est récent, mais il commence à faire, se faire de la place dans l'écosystème. Et puis, REST, c'est quand même un style architectural très bien conçu, très simple, qui, du coup, qui, qui est implémenté facilement par tout le monde. Malheureusement, cependant, la plupart des implémentations ne sont pas restful parce qu'elles ne respectent pas vraiment les contraintes, de, elles ne respectent pas les contraintes architecturales de rest. Bon, il faut juste ne pas oublier, lorsqu'on fait du rest, il faut respecter par exemple le... le euh, oh, <rire> J'ai oublié. Enfin, bref. Il faut respecter voilà l'implémentation de l'hypermédia, la ressource unique et en général on ne le fait pas systématiquement et on ne peut pas toujours dire qu'on est RESTful. Voilà. Donc, euh, gRPC vient en complément dans certains cas, comme je l'ai expliqué et je pense qu'il fera sa place dans les années à venir. Damien posait la question pouvons-nous utiliser l'Open API pour faire de la documentation Alors. Oh, super, merci, merci. Euh, avec REST, justement, le... on n'a pas besoin de, de faire de, de la documentation OpenAPI parce que les, les fonctions sont déjà définies euh, dans le service proto. Après, je, je n'ai pas euh, creusé le sujet. C'est possible peut-être de faire de la doc OpenAPI, mais le, le fichier de description euh, est assez suffisant déjà pour comprendre la liste des opérations euh, disponibles pour, euh, voilà, pour vos appels, pour vos requêtes API. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. OK. Merci beaucoup, Daniel. Merci.